Bienvenue sur le portail IMT Lazaros pour les familles. Chez IMT Lazaros, nous nous engageons à une utilisation responsable de la technologie, car vos enfants peuvent accéder à des informations ou des contenus, consciemment ou inconsciemment, qui parfois peuvent ne pas convenir à l'ERH. Comme vous le savez déjà, les appareils mobiles font partie du quotidien de vos enfants. IMT Lazaro, c'est un complément qui renforce le développement correct de vos habitudes numériques. L'école applique déjà des politiques de sécurité par défaut, donc une interaction proactive de votre côté n'est pas nécessaire, ainsi que la sécurité de vos enfants est garantie pour votre tranquillité nous aimerons vous guider à travers quelques conseils pour une utilisation responsable de la technologie. Utilisabilité Nous vous rappelons que l'accès à la plateforme IMT Lazarus est possible depuis n'importe quel appareil mobile, que ce soit un ordinateur, une tablette, un téléphone portable. Vous pouvez aussi accéder avec vos comptes Google ou Microsoft. Depuis la plateforme, vous pouvez activer la réception d'une rapporte quotidienne avec l'activité de vos enfants et même les dernières mises à jour IMT Lazarus. Nous vous rappelons de ne pas partager vos comptes ou mots de passe avec vos enfants. Filtrage. Nous fournissons un contrôle granulaire de l'activité de recherche, de la visualisation des vidéos YouTube qu'ils se sur leur appareil portable, toujours en priorisant l'intérêt des familles afin que vous soyez la dernière. Analyse. Nous vous fournissons des informations sur l'activité, les recherches, la visualisation des vidéos que vos enfants, ils ont faites. De ces façon, vous serez en mesure de savoir qu'ils concernent, quels sont leurs intérêts, qui, avec qui et quand ils interagissent, etc. Confidentialité des données personnelles. IMT Lazarus différencie strictement entre le temps scolaire et le temps familial. Tout l'information et les données enregistrées dehors les horaires scolaires ne sont pas disponibles que pour vous, prévalant toujours l'accès et le droit à la vie privée. Intégration avec d'autres plateformes numériques. IMT Lazaro s'intègre avec des autres plateformes, outils et solutions numériques pour, par exemple, partager des informations, notifier des absences, recevoir des qualifications ou recevoir des activités parascolaires afin toujours de simplifier et enrichir l'utilisation des ressources numériques entre l'école et les familles.